bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer l'effet pull alors pour cela j'utilise les vernis 3 en 1 freedom Et là je vais utiliser donc le vernis pure white pour créer finalement ma base là je vais appliquer ma base en deux couches et entre chaque couche je vais catalyser pendant 30 secondes à une minute Donc l'avantage avec ces produits, c'est que vous pouvez les appliquer donc euh, sans avoir besoin euh, de vous dépêcher puisque les vernis ne sèchent que sous les LED. Donc comme vous pouvez le voir, les vernis sont très pigmentés. Donc en deux couches, vous avez déjà une très très bonne opacité. Si vous dépassez, il est toujours possible donc de repasser avec un petit bâtonnet ou avec votre ongle. Ensuite, après avoir appliqué les deux couches, je vais appliquer mon top coat mat qui va me permettre d'avoir donc en une seule couche une finition vraiment mat puisque je veux faire mon effet pull sur un effet mat euh, donc je vais avoir un contraste mat brillant donc en fait en faisant sécher donc euh, alors là on le voit pas très bien en vidéo mais en fait il va devenir mat au fur et à mesure qu'il va sécher et dès qu'il est bien mat finalement c'est le bon moment pour faire la suite de la pose donc voilà, 30 secondes à 1 minute, c'est largement suffisant. Je vous conseille de tourner votre ongle dans tous les sens pour être bien sûr qu'il soit sec de partout. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, l'ongle est bien mat. Et donc on va pouvoir prendre une petite lime pour relimer les contours si nécessaire. Alors moi je relime un petit peu pour que ce soit vraiment bien net. Sur les contours, j'ai un petit peu débordé, donc je repasse un petit peu avec ma lime sur la peau. Alors très délicatement, hein, je veux pas me faire mal, donc euh, faites vraiment très très doucement. Voilà, on va juste reprendre un tout petit peu les angles. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir appliquer avec un pinceau fin de Nail Art, donc notre gel en 3D. C'est-à-dire que là, on va faire notre effet pull. Donc pour cela, je commence par tirer deux lignes droites parallèles, comme vous pouvez le voir. Alors là, j'utilise du gel paint pour pouvoir le faire, mais vous pouvez également utiliser euh, un autre gel. L'avantage du gel paint, c'est qu'il va être légèrement épais. Donc en fait, vous allez avoir plus de facilité à travailler donc euh, au niveau euh, de, de l'épaisseur. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir quelque chose en 3D pour faire l'effet pull. Sinon, vous pouvez également utiliser un vernis semi-permanent. Par contre, il faudra sans doute repasser deux fois sur votre effet pull pour avoir cet effet d'épaisseur. Donc une fois que j'ai fait mes deux lignes du centre, je vais faire finalement mes petites formes au centre. Donc des, des sortes de petits S qui s'entremêlent pour faire mon effet pull. Mais je peux également, comme euh, sur la pose que j'ai choisi de faire aujourd'hui, faire des petits cœurs. Donc en fait, vous pouvez faire des variantes au niveau des formes que vous allez faire. Donc, par exemple, sur un ongle, faire des petits S qui s'entremêlent, sur un autre ongle, faire des petits cœurs. Là, c'est la saison, donc euh, on est toujours en hiver, mais voilà, là, ça, ça va être la Saint-Valentin. Donc, pourquoi pas euh, faire cet effet de petit cœur qui peut être très sympa. Donc, moi, l'effet pull, c'est quelque chose que je trouve euh, toujours très, très joli, vraiment adapté en hiver. Donc, euh, tout l'hiver, vous pouvez euh, faire cet effet pull qui ressortira vraiment très, très bien. Donc, je vais donc, faire des petits cœurs sur toute la longueur. Donc, euh, n'hésitez pas à les retoucher si nécessaire. Alors, une fois que vous êtes arrivé à ce stade, soit vous faites les petites lignes sur les contours, ou alors si vous avez peur de louper, euh, louper les contours, vous pouvez déjà catalyser le centre avant de faire la suite. Idem pour les lignes, vous pouvez déjà les catalyser avant même euh, donc de faire le centre comme ça. Si vous faites une erreur, vous pouvez toujours passer votre cleaner par-dessus pour enlever uniquement les petits cœurs et que les lignes restent bien en place. Donc une fois que j'ai fait un côté entièrement, alors j'essaye de vraiment euh, de, de bien les faire, d'avoir quelque chose d'assez euh, joli, je vais essayer de faire quelque chose de symétrique de l'autre côté. Donc là, je vais essayer de me repérer pour avoir, pour commencer au même niveau. Et donc, je prends de la matière sur le bout de mon pinceau. Alors, c'est des pinceaux que vous retrouvez également sur le site www.yornals-international.com. À peu près tout ce que je vous montre dans mes vidéos, vous le retrouvez sur le site. Pour l'instant, je n'ai pas encore de gel paint, mais ce sera bientôt le cas. Donc, voilà le résultat. Je vous dis à très très vite dans les prochaines vidéos. A bientôt